Salut salut, ici c'est Rex Potam, et ben on est reparti à nouveau sur le deuxième mouvement de notre concerto pour piano numéro 1. Euh, donc déjà euh, pense si tu veux et si tu ne l'as pas encore fait à t'abonner et à activer la cloche. Euh, tu peux également laisser un pouce, ça me fera plaisir et ça peut toujours euh, m'être utile. Euh, donc euh, le concerto, le deuxième mouvement. Alors déjà, première chose, petite rectification, on m'a soufflé dans l'oreille, euh, merci Thierry, euh, que mon deuxième mouvement n'était pas un menuet, effectivement, euh, dans le sens où un menuet c'est une mesure ternaire, là on est en 6-8, mais je l'utilise en binaire, c'est-à-dire ces deux noirs pointés. Il n'y a pas ce rebond, euh, tim, tim, tim, tim, tim, tim qu'on a dans un menuet, donc ce serait plus proche d'un scherzo. Euh, on va pas trop s'attarder sur le vocabulaire parce que c'est pas tellement l'important dans le sens où ça m'a donné une structure de base que j'exploite à ma manière. Donc j'en dirai pas plus là-dessus, mais euh, encore une fois, merci Thierry pour, pour avoir corrigé ce, ce petit souci de vocabulaire. Alors, on s'était quitté la dernière fois sur euh, la mise en place de toutes les transitions, ça nous avait pris pas mal de temps. Et donc on avait dit qu'on ferait dans cette vidéo euh, les nuances euh, du mouvement et, euh, et, et puis une écoute finale pour, euh, pour terminer la chose. Euh, donc j'ai préparé un petit plan rapide euh, qui permet de te montrer un petit peu la structure du morceau que je vais utiliser pour, euh, pour voir un petit peu comment on va... Euh, mettre en place les nuances euh, ce plan donc le voici alors j'ai commencé par l'écrire sous forme d'un d'une carte un petit peu alors on retrouve les différentes parties l'introduction le premier thème du menuet et sa reprise je continuerai à dire menuet hein, même si c'est un Scarzo, peu importe euh, le deuxième thème et sa reprise donc on voit qu'il est plus court hein, parce que c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes c'est un thème que j'avais pas réussi à rallonger contrairement au précédent euh... Ensuite, il y a le trio, donc lui-même avec ses deux thèmes, donc le premier et sa reprise, le deuxième et ses deux reprises. Euh, et enfin, la reprise qui s'enchaîne, enfin qui enchaîne les deux thèmes, avec deux fois euh, une cadence évitée qui permet d'amener la chose ben, jusqu'au bout du bout du bout. Et la coda pour finir. Euh, si on regarde ce que ça donne d'une façon linéaire, voilà donc le plan du deuxième mouvement. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là euh, L'idée, c'est euh, de se dire qu'on va rendre la chose de plus en plus altante. On l'avait vu dans les, choses, dans les épisodes précédents. En fait, ça s'est passé surtout à la fin. On a le premier thème qui s'enchaîne sur le deuxième, suivi des deux fois des cadences évitées. L'idée, c'est une surenchère. Donc là, clairement, il va y avoir un gros, gros, gros, gros crescendo. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire Le menuet est quand même censé être plus fort que le trio. Le trio, c'était une partie centrale qui est censée être plus calme. Donc ça va nous donner un petit peu un plan euh, général de ce qu'on veut faire. J'en ai fait un plan détaillé. Hein, voilà. Euh, bon, Je ne vais pas en dire plus que ça, parce que ce n'est pas lisible, ce n'est pas joli. Mais euh, ben, euh, ça comporte... L'ensemble du plan de ce que je veux faire. J'ai pris un petit moment, genre un quart d'heure, je ne sais pas trop, pour euh, écrire un petit peu euh, ce que je voyais comme nuance dans ces choses-là. Euh... Bah donc du coup, on va se mettre tout de suite sur la musique. Et puis, on va faire quelque chose de ces notes, en espérant que ce ne soit pas trop rébarbatif. Euh... Alors, l'intro... Elle est presque bien. À mon sens, elle est juste un petit peu trop calme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a un petit crescendo qui nous amène au mezzo piano. Et après, on embraye sur la même dynamique. Euh, dans mes notes, je l'ai noté un petit peu différent. J'aimerais partir d'un mezzo forte pour aller sur un forte. Donc déjà, une entrée un peu plus valeureuse. Et après, repartir sur un mezzo piano. Donc, on va essayer. Après, ce sont des notes, c'est-à-dire c'est des choses que j'ai un peu en tête. C'est peut-être n'importe quoi. <rire> on va essayer. Donc là, on part de mezzo forte. Euh, bon, alors après, euh, mezzo forte pour aller sur le forte, mais effectivement, on a les deux notes d'entrée. L'idée n'est pas mauvaise de dire... On part de moins fort, mais on va l'écrire autrement. Euh, ce n'est pas la peine de faire un crescendo sur deux notes. Autant l'écrire nous-mêmes. Par contre, on ne va pas partir de piano. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire l'inverse. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par un mezzo-forte qui va faire un appel. Suivi d'un piano, enfin mezzo-piano, mais très mezzo-piano. Pour faire un gros ton contraste un gros contraste et puis une espèce de tension qui dit mais encore c'est quoi la suite tu vas où on essaye tu vois je le bats à la noire pointée donc effectivement, c'est binaire. Même s'il y a des accents en dedans. Enfin, des accidents, je veux dire. Alors, c'est la première fois que je l'écoute de cette manière-là. Donc forcément, ça me choque, puisque c'est une première écoute. Mais les sons... Et on va voir un petit peu. Alors, si quand même, il y a l'idée que là, bah, c'est la dernière note d'une phrase. Donc, elle, soit, elle doit être un peu moins forte que là où on arrive. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un crescendo à peine plus appuyé. Je vais le laisser, on va voir. Alors, donc du coup, pour l'intro, je vais faire mon geek. L'intro. Euh... C'est fait. Voilà, donc on a fait ça. Euh... Ensuite, donc on va faire le menuet. Donc là, le menuet, je... enfin, le premier thème du menuet, je partais sur une idée de quelque chose de encore relativement calme. Hein, C'est que le début. Euh, donc, premier thème, il va être 14 à 38. L'idée, c'était de, dans la première exposition, de partir donc, de mezzo piano, de faire un crescendo vers un mezzo forte, donc quelque chose de moyen, et de redescendre sur un mezzo piano. En, voilà, donc il euh, y a deux phrases. Hein. Euh, bah donc on voit ici déjà un petit peu les choses. Juste on va adapter. Puisque du coup, on s'arrête à Mezzo Forte. Mezzo forte il a 75. Ok. Toujours la même idée que la note. Non. La note de fin de phrase, on va la diminuer un petit peu. Par contre, on reprend la phrase « meso forte et après ça, après ça c'est un décrescendo. Les chaussettes de l'archiduchesse et toutes cette sorte de choses. Et donc, c'est un décrescendo qui va nous ramener vers le mezzo piano initial en fin de thème qui est donc mesure 38 donc du coup ça va changer complètement la couleur du premier thème euh, bah, écoutons ça donc mezzo piano On était au plus fort et ça redescend déjà. Voilà pour l'exposition aux cordes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des vents qui entrent après. Mais l'impression de son ne doit pas être plus importante. Je veux qu'on reparte d'un mezzo piano d'une intensité équivalente, sachant qu'il y a plus d'instruments. Donc, globalement, les instruments vont être un tout petit peu moins forts. OK Donc, euh... et en plus, je vais rester mezzo piano pendant toute la première phrase. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, ça, hein euh, on n'est jamais tout pile poil tout droit. Euh, dans, euh, quand je fais de l'humanisation, je le fais jamais ça. Donc même déjà ici, dans, dans ce premier squelette, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y aura un tout petit crescendo, mais vraiment très très léger. Alors, qui va nous permettre de, de gonfler un tout petit peu le son. Euh, donc on va partir donc, de mezzo piano, mais un mezzo piano un petit peu moins fort. pourquoi il y a un truc juste avant, là c'est moche ça. Voyons voir. Voilà, tu vois ce que je veux dire C'est presque encore un petit peu trop fort, mais il faut se rendre compte que, euh, de toute façon, les instruments sont pas équilibrés du tout. Euh, quand t'as quatre bois qui commencent à couvrir des pupitres de violon, faut s'inquiéter <rire> ça après ce sont des choix qui seront, frais au, qui seront faits au moment du, du mixage donc c'est encore une autre étape on n'en est pas là du tout mais bon, il faut avoir quand même un petit peu l'idée en tête est ce que je peux faire Non, j'aime pas trop, laissons comme ça. Alors, donc du coup, on a dit qu'on partait d'un mezzo piano réduit et qu'on faisait un petit crescendo qui nous amenait vers un mezzo piano tout court. Une fin de phrase, je vais profiter que j'ai encore dans mon dans mon copier-coller. Ça. Pour le recopier. Donc là ici on va mettre un mezzo piano juste avant à peine plus euh, à peine plus fort. Alors sauf qu'ici les clarinettes ont une note liée. Donc déjà, reprenons juste ça pour voir comment ça fonctionne. Ouais, et puis là haut bah, il est à fond à balle parce que ben bah, on n'a pas donné des choses euh, donc on repart donc du mezzo piano qu'on avait atteint et ici sur les hauts bois on a un mouvement donc euh Je change un tout petit peu mon fusil d'épaule ici. Voilà. Voilà. T'as vu ce que j'ai fait euh, La fin de fraîche et le bois est à peine plus tôt. Et là, ils ont une belle montée qu'il faut mettre en valeur. Donc je profite que j'ai un tout petit tout petite fin de phrase donc un petit peu moins forte pour refaire cet élan avec un crescendo qui va les amener sur le mezzo piano qui est utilisé par tout le monde par la suite ça c'est une astuce un petit peu euh, bête qui permet de donner un tout petit peu de mouvement à pas cher on est bien d'accord qu'on est loin d'avoir humanisé les choses c'est juste pour rendre les choses vaguement écoutables <rire> Euh, voilà, donc là, c'est un mezzo piano, on est en milieu de phrase. Enfin, c'est euh, la fin de la première phrase et le début de la deuxième phrase du thème. Et donc là, je vais faire un vrai crescendo vers un mezzo forte. Mezzo forte qui arrive en fin de phrase à 63. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. euh, on arrive avant. Mezzo Forte, n'est-ce pas? Et euh, je vais faire un bon Mezzo Forte, à peine plus fort que, que la nuance qui est indiquée à la base. Euh, pour après lui donner la fin de phrase qui va bien. c'est pas très lisible, hein. c'est l'inconvénient de, de notre 1 c'est que des fois il est pas super lisible mais après il est très systématique donc quand j'ai repéré comment il bouge et eh ben j'ai qu'à faire partout pareil, donc du coup la dernière petite note est un poil moins fort, et alors du coup euh, là ces quelques mesures là donc ça, c'est la cadence évitée. Euh, bah, je vais repartir de mon mezzo forte un peu poussé et faire un crescendo, un décrescendo relativement rapide pour euh, revenir sur un mezzo piano. Donc, si on réécoute ben, tous le, le, les deux fois du thème, donc on doit se retrouver donc, avec le premier thème qui parle de mezzo piano, qui croît doucement vers un mezzo forte. Et hors des Là on reste calme. Et là on va commencer doucement. Non pas encore. Les mystiques c est à 50, c'est à l'entrée des, des flûtes. Voilà. Sens, ça veut dire que vraiment le premier thème il est calme, quoi. C'est c'est voilà, c'est tout doucement. Par contre, le deuxième thème, alors lui, le piano il déboule là, comme une fou, comme une furie, là, comme un fou. Ça doit être un truc de dingue. Euh... Donc, lui, sur le mezzo piano, il déboule en forté, c'est ça en sortez, et puis euh, chacune des trois séries est plus forte. Donc ça je vais conserver comme je l'ai écrit. Voilà, t'as vu, donc... Euh, on va vraiment sur quelque chose de très fort. Mais après, euh, voilà quoi. Ça, c'est vraiment la rupture. C'est la rupture du premier thème. On, on arrive en catastrophe. Eh, hey, hey, hey, c'est moi, c'est moi le soliste. Oh, oh. J'aimerais bien causer Ça y est, tout le monde m'a entendu, les instruments se sont tus, Je vais pouvoir développer mon discours. Euh, et mon discours, par contre, j'aimerais bien qu'on m'écoute, donc j'ai pas besoin d'être fort. Euh, donc je vais commencer Mezzo Piano. Hein, tranquille, je ne vais pas commencer avec l'idée de faire swinguer des triolets. Même si, encore une fois, <rire> j'ai toujours dit, on n'en parle pas ici, on en parlera en temps utile. Je pense que depuis le temps que tu vois cette indication, soit tu es surpris, soit tu as ta propre idée de ce que je veux faire. Dans les deux cas, tu peux me dire, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Mais pour l'instant, je n'en parle pas. <rire> j'ai l'idée dans ma tête. Donc, thème 2. Il commence en 73, voilà. Et il se termine en 85. Et on va donc de mezzo piano à, je où, là, à mezzo forte. Oui, donc pas du tout ce que j'ai exprimé là. Donc, si je refais juste ça... Instrument. Donc deux choses à voir première chose effectivement il y a des gens qui rentrent c'est pour ça que j'avais écrit ça comme ça d'accord euh, <rire> effectivement il y a des gens qui rentrent donc le piano il faut pas qu'il soit noyé dans cette masse alors j'ai deux solutions soit le piano joue plus fort soit les instruments doivent rentrer vraiment vraiment vraiment discretos. Et j'ai plutôt envie de faire ça, en fait. Pour moi, les instruments sont trop forts. Euh, donc, du coup, je vais faire rentrer en mezzo-piano. Vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et ils arrivent en mezzo-forte. J'ai de la chance, c'est déjà du 70. Euh, c'est marqué Forte 70, mais ça veut dire ça veut rien dire parce qu'en fait c'est du Mezzo Forte 70. Ce qui compte d'un point de vue MEDI, c'est ce qui est là, c'est la vélocité. Le style, c'est juste de l'affichage. Mais comme moi je m'en sers généralement en cachant ce genre de choses parce que euh, c'est plus de l'interprétation que de la partition. Euh, donc je cache ça. Donc du coup, normalement, il devrait se retrouver un petit peu moins noyé. Voilà. Euh, la reprise là. J'ai marqué mezzo forte vers mezzo piano. Donc on redescend et on reste toujours vers les mêmes. Euh, vers les, les mêmes dynamiques. Et du coup, ça m'embête un petit peu parce que je l'ai bien la forte en fait. Et euh, j'ai envie de me dire, le menu est, si à un moment il augmente pas, mais il va aller où le trio bon, C'est vrai que dans mes notes, le trio est plutôt piano. Enfin, il commence piano et après, il s'anime un peu. Mais On peut avoir un contraste un peu plus grand et ça m'intéresse quand même. Là, là, ce serait bien, effectivement, d'avoir quelque chose d'un peu plus fort. Donc la reprise du thème en forté. Je vais modifier mes notes. Donc, je vais reprendre en forté et après redescendre un petit peu en mezzo forte pour après revenir en Forté. Donc là, on a un Forté presque subito, en fait. Ouais. Ça se défend, hein Ça se défend. Donc du coup, ici, Forté... Eh ben, non, pas 70, Forté tout court, en fait. Parce que le Forté, il est à 60. Ah non il est qu'à 92. Ah Pour moi, le contraste était bon. Pour moi, le contraste était bon. Euh, D'autant plus qu'il y a plus de monde. Euh, alors, ce que je peux faire, c'est mettre... Parce que c'est quand même l'idée globale, c'est d'avoir quelque chose de plus fort. Ceci dit, il y a plus de monde. Je vais mettre un mezzo forte chez lui. là, Par contre, lui, je vais lui mettre un forte. Par contre, le forte est indiqué à 92. Je vais le mettre à 85. Enfin, faut il faut qu'il soit au-dessus des instruments. Ok. Bien entendu, je voulais parler du piano. Et lui, je l'ai mis en... Oh là là, ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, ok, j'ai compris ce que... <rire> mon ancienne partition. C'est bien, on arrive à se relire. Euh, donc, mezzo-forte, ouais, il faut une impression globale de forte, c'est ça que ça veut dire. Je vais laisser les cordes comme ça, hein, mezzo-forte. Là, les, les, les cordes, les bois, les cordes, elles seront en 85, ça me paraît pas complètement aberrant. Et le piano, lui, est déjà double forte. Double forté par défaut, il a combien 108 C'est peut-être assez. Là, je viens de changer l'équilibre quand même. Ok, c'était mieux avant. dire que ok on a un Forte mais il est très sous-évalué quelque part. Euh... Jusque le piano ça veut dire la même chose hein. c'est juste un artefact d'affichage c'est la façon de le ressentir. Pour l'ordi ça changera rien c'est 115 <rire> mais euh, voilà dans ma tête c'est quand même ça me servira si tu veux c'est un peu c'est un peu une prise de note quelque part c'est que quand je ferai l'humanisation là je verrai que j'ai marqué forté 115 c'est pas double forté 115 c'est forté 115 c'est à dire que c'est un forté dans l'esprit même si là je l'ai marqué assez fort parce que j'ai besoin quand même que euh, que ça sorte mais après il y, y aura des choix qui seront faits à d'autres niveaux que ce soit au niveau du mixage ou que ce soit euh, au niveau de l'humanisation. Mais alors du coup on n'entend pas les cordes quand même. Donc je vais les renforcer un peu. Parce que je confirme le pressentiment que j'avais. Qui était que les cordes c'était un peu sous évaluées joue vachement calme pour des cordes. Euh, je veux dire, t'as 8 violons, t'as 6 violons 2, enfin bon, etc. Ils sont nombreux. Hein. À côté de ça, t'as deux clarinettes, 2 hautbois, bois, 2 flûtes. <rire> je trouve que c'est une chose des, les plus compliquées, c'est d'arriver à, à donner une jolie couleur à chaque pupitre qui soit relativement vraisemblable, mais en même temps qu'on entende tout le monde. Donc, du coup, revenons. Alors, donc, Forte avec une petite baisse, j'ai noté. Est-ce que c'est vrai J'ai jusqu'à 98. Forte euh, qui descend vers le mezzo Forte pour après, sur le, la cadence évité, remonter sur le Forté. Alors je vais faire effectivement un petit décrescendo, mais mais je vais pas le commencer tout de suite parce que sinon on va perdre en énergie et ce serait dommage. Euh... Donc je vais le faire un peu plus tard, vers le milieu de la phrase, après la première euh... la première césure, donc décrescendo. Regardez le petit mouvement que fait le le basson, le pupites de basson. Euh... Pardon. Donc, où est-ce qu'on arrive On arrive sur un mezzo forte, on était à 70, on va arriver à 60, hein, on va pas être trop bourrin. Un peu de douceur dans ce monde. Là, on va être un mezzo forte, on part de 85, on va arriver à 75. Euh, non, ça c'est piano, pardon. Euh, le piano il part de 115 donc il va arriver à je sais pas moi à 100 95 allez avec un petit truc que j'ai ajouté ici qui permet de relancer pour ne pas perdre complètement l'énergie donc celui-là je vais le remettre sur un petit crescendo euh... c'est de se retrouver au même niveau tu vois comme quoi enfin c'est vrai en musique d'une manière générale hein, c'est que euh, les indications qui sont données euh, elles sont complètement relatives là à chaque fois je dis c'est du mezzo forte mais euh, c'est pas c'est pas le même mezzo forte quoi c'est euh, c'est que de l'impression et donc là je veux faire un crescendo commence où je vais commencer à peine plus tard un tout petit peu ça s'entendra pas sur une mesure mais ça veut dire qu'il sera un tout petit peu plus appuyé du coup quand on arrivera dessus donc je vais le faire à partir d'ici et donc on arrive je triche un peu je mets d'abord la note de fin qui vaut celle du début de la phrase parce que ça fera comme ça quelque chose d'assez systématique mais faut faire attention avec ça c'est que c'est du faux systématisme je, je m'écoute parler là je dis n'importe quoi <rire> non euh, c'est juste que là je suis en mode je fais simple euh, je donne des valeurs approximatives l'idée c'est euh, L'idée, c'est de construire quelque chose qui soit euh, un peu cohérent d'un point de vue sonore sans chercher très loin, il faut juste que ce soit écoutable, audible. Donc si je reprends ben, ici, hein. Donc, la première lecture du thème, toute douce. Et leur prend forte. On aurait presque pu l'appuyer un peu plus mais encore une fois c'est vraiment juste pour avoir l'idée de ce que ça va donner euh, là voilà c'est juste voilà cette idée là de dire est ce que ça fonctionne déjà sur le sur le principe moi je trouve que ça marche pas trop mal euh, ça manque un tout petit peu d'élan notamment l'élan ici chez le basson est complètement perdu c'est dommage euh, parce que je l'ai noté en décrescendo. En fait, cette note-là devrait être mise en valeur. Ça reste discret. Hein. Bon, après, euh, dans ce jeu-là, midi, euh, le basson, c'est un, euh, un seul instrument. Or, en fait, c'est un pupitre. Euh, D'ailleurs, oui, c'est même fou ici. Le label, le basson, c'est un pupitre. Il y a un S. <rire> euh, ils sont deux ou deux, je crois. Normalement, ou trois, je sais plus. Ouais. Euh voilà, tu vois, c'était le piano qui qui lui mangeait à sa place. Vilain, vilain piano, couché. Même si c'est toi le soliste, c'est pas une raison. Ok, donc pour le menu, on est bon. Trio. Et ça fait 42 minutes que je tourne. Ça va être long, hein <rire> euh... Du coup, j'ai l'impression que les coups de le ballon... On va garder ça pour la fois d'après. Je ne sais pas. Ça fait 42 minutes. Punaise. Euh... Alors, le trio. Le trio, lui, je le veux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Il faut que ce soit un moment de détente, de repos. Euh, là, je l'avais marqué mezzo piano, mais en fait, non, c'est piano. C'est vraiment piano. Et je ne sais pas pourquoi il y a un crescendo ici. que je peux faire effectivement pour que ça rende un poil plus vivant c'est faire un tout petit crescendo qui m'amène vers un piano un tout petit peu plus fort ici on va passer à genre 55 voilà et après on finit la phrase sur donc sa dernière note plus calme Et donc reprise. J'étais passé de mezzo piano à forte. C'est... Non, pas question de ça. On reste très... Dans... Voilà, dans la finesse, dans quelque chose de fin. Voilà. Par contre... Ouais, bah voilà, tiens, on va reprendre à partir de là... Je... À peine, à peine plus fort. À peine plus fort. À peine plus fort. Et... Euh... Même genre de crescendo. Même genre de crescendo qui va nous amener vers... Ah lui il faisait un décrescendo avant, ouais. Euh... Donc, pareil, même idée. Je voulais que ça m'amène vers un mezzo piano. Un mezzo piano, il a combien par défaut 60. Je vais y mettre à peine plus. Donc Deuxième phrase, avec la fin de la première. Bon, alors évidemment, derrière, ça ne peut pas être forté. Euh... L'idée que j'ai pour ce trio-là, euh, simplement c'est que ça va aller crescendo globalement du début à la fin du trio tiens j'ai pas fait ma barre d'avancement tout ça c'est fait et en fait on vient encore de faire jusque ici je vais pas si c'était sur ce truc-là, c'est juste rigolo. Voilà, donc on en est là. Euh, on a fait la moitié du morceau en 46 minutes. C'est décourageant. <rire> je veux aller au bout. Donc là, on part de mezzo, piano, donc un petit peu renforcé, parce que à chaque fois, je reprends la dynamique à laquelle j'étais arrivé avant la note finale de la phrase. <rire> si je peux m'exprimer ainsi et euh... ce qui va se passer bah c'est encore la même chose hein. on arrive où on arrive à un mezzo piano un peu renforcé voire carrément renforcé vide sans surprise un méthode piano un peu renforcé qui doit nous amener vers vers, j'ai marqué Mezzo Forte. Il va être déjà vachement renforcé le Mezzo Forte pour le coup. Parce que je les voyais pas sur mon écran, <rire> il y a du monde là-haut. Euh, ouais, faut pas les oublier, les solos. Alors, donc, du coup, les solos, euh, ben ils vont partir un peu pareil, mais à euh, peine moins fort hein, parce qu'ils sont hein... des solistes. Quoi, On va essayer d'aligner un peu tout ça. 75 là on est à 70 c'est pas mal euh, le crescendo il est mesure 144 et donc on arrive bon an mal an ici Okay. Bah, du coup, lui il va faire un crescendo un peu plus appuyé parce que les autres partent de 70, mais le crescendo je déjà lancé. Je sais pas, 74, c'est pas important, juste faut que ça donne à peu près bien. Donc sur la reprise, ça donne quoi Ok ok ok on est pas mal, euh, bah du coup maintenant il y a le touti, donc sur le touti il était évident que par construction ça va être plus fort et notamment le piano il va se devoir lutter contre toutes les cordes, tous les bois, enfin tout l'orchestre quoi, donc forcément lui il va être beaucoup plus fort. ça va être plus fort que ce que j'avais prévu euh, mais c'est pas grave c'est bien euh, là il arrive à combien là il arrive à 75 enfin non il arrive à 85 il repart à 100 ça me paraît bien 100 pour arriver à 108 et je redescends sur ouais bon ok euh, ça c'est bien, faut que ça suive ici aussi mais du coup j'ai envie d'entendre bien comme il faut les crescendo notamment des violons du coup, et lui aussi Donc les bois non faut pas qu'ils s'affolent comme ça hein. oh là là ils sont beaucoup trop forts. effectivement faut qu'ils soufflent parce que du coup il ya plus de y a plus de matière mais d'autre côté ils sont plusieurs par nettoyer un petit peu après je m'occupe de ce qui doit être dit alors après c'était quoi on est en 152 si c'était un crescendo ok Faire et défaire c'est toujours travailler euh... ouais t'es pas obligé de me passer là hein, c'est moche Pardon pour ces mouvements, indépendants de ma volonté. Ouais, ça, ça me paraît bien. Alors là, par contre, c'est la transition vers le deuxième thème. Et là, il faut que ça baisse un tout petit peu, parce que derrière, on a du pizza. Je l'ai fait un peu déjà, tu vois. On a un mezzo forte, euh, il manque juste bah, sur la note du milieu, en fait. Euh... Alors, j'ai le choix. J'ai le choix pour cette note milieu. Bon, cette note-là, c'est la fin de la phrase précédente. Donc, forcément, elle est moins forte que ce qui précède. Mais sachant que la dynamique, en fait, de ce qui précède, bah, c'est ce qui est donné là. Non, ça, c'est une barre d... Ce qui est donné là. Fortissimo à 108. Donc, on passe de fortissimo à mezzo forte. Euh... Là, si je ne lui change pas sa nuance, c'est la même nuance que la fin de phrase d'avant donc elle n'est pas mise en valeur. Question, est-ce que je la mets en valeur, en valeur en la mettant plus fort, ou bien est-ce que je fais déjà un decrescendo, donc en la mettant moins fort, c'est-à-dire entre les deux notes Eh bien, moi, j'ai envie de la mettre plus fort. Ah, et par contre euh, au dessus là j'ai cette petite voix là j'ai envie de la mettre en valeur celle là avec à la rigueur un petit décrescendo pour arriver sur quelque chose de moins fort à la fin mais bon l'idée c'est ça c'est que bah, elle est Elle est mise en valeur par rapport au reste. Et je crois que j'ai envie de faire un peu la même chose en bas, mais pas pour la même raison et pas avec les mêmes valeurs pour la basse. On va faire un petit peu différemment. C'est que du ressenti. Hein. Tu vois où on arrive euh, Thème 2. Donc, mezzo piano vers mezzo forte. Puis piano vers mezzo forte. Puis forte vers fortissimo. Puis on termine. Je sais pas, parce que là, c'est une bonne dynamique. Bah, écoutons, tiens, on déployait comme ça, on voit les, on voit les nuances. Parce que le. Les cordes en pides, ça fait déjà assez léger. Et là, c'est des instruments encore plus légers parce qu'il n'y a pas le piano, donc c'est déjà plus léger. Et là, ça se renforce. Et là, il y a tout le monde. aussi c'est que pourquoi j'ai pas envie de le faire c'est que je suis en train de réfléchir à ma façon de procéder euh, là tu vois les nuances sont déjà super détaillées. pour changer ça je vais mettre une demi-heure j'ai pas envie de faire ça là maintenant là c'est toute une partie d'humanisation on y est presque là euh, donc je vais pas le faire mais l'idée c'est quand même que j'aimerais bien que ce soit un poil plus fort et que ça aille de plus en plus fort je le ferai au niveau humanisation, tant pis pour là, euh, je vais laisser comme c'est. Euh, on a quand même cette petite nuance là avec le piano qui, qui vient à la fin pour donner son dernier grain de sel. Et on reprend. Ok, donc je vais laisser ça comme ça. Euh, ça fait une heure qu'on tourne. On va dire qu'on termine. Hein <rire> Euh, donc, on repart de mezzo piano vers mezzo forte. Ça là, ouais, j'ai mal écrit. Hop <rire> là. Ouais, j'ai fait un de beaucoup moins important que ce qu'il y avait au départ. Que je vais faire ouais ok euh, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser euh, une fonctionnalité de noteworthy que je n'utilise pas beaucoup qui est la variation sur une note donnée normalement il joue que sur la vélocité ce qui fait que une note surtout sur ce genre d'entraînement elle pose ses trois temps tout pareil euh, et le crescendo se fait uniquement au changement de note ce que je peux faire ce que fait notre euh, noteworthy aussi très bien c'est un crescendo non pas sur la vélocité, mais sur le volume, il suffit de lui indiquer... Euh... Hop. comme ça... Je vérifie juste un truc... Ouais. Donc si je fais ça du coup... Tu m'entends ce crescendo Donc c'est un peu ça que je veux faire. Ok. Euh, tac, tac. Ce qui fait que ça va accompagner le, le piano qui va débouler en dessous avec un gros, gros, gros, gros, gros crescendo également. Je vais pas le faire sur les bois parce que c'est moche. Tu les vois devenir tout rouge à souffler comme des bourrins. <rire> je vais les laisser en mezzo forte hein, voilà et puis euh, et puis et puis et puis notre piano qui va arriver aussi avec effectivement un crescendo qu'est-ce que j'ai fait taper sur la touche à côté ça marche pas bien donc du coup l'idée c'est d'arriver ici ben, en forté avec hein. derrière effectivement un crescendo euh, ouais. crescendo qui va nous amener ben à balle non non pas en Suisse <rire> pas très loin de chez moi euh... entre guillemets, vu de je sais pas où t'es, peut-être c'est pas loin. <rire> euh... ça m'aide pas ça, hein. Donc on va en 238, on est censé arriver plutôt fort. Mais en fait j'y suis déjà en 232 et je rediminue déjà. Non, non, non, non, ça c'est pas possible. Euh, non, ça c'est pas possible. Là, on est au moment où on doit être quasiment le plus fort. Je peux pas diminuer là. Non, je peux pas diminuer. <rire> on est au moment le plus fou. Euh, de, de ce mouvement c'est là où ça doit vraiment se déchaîner mais vraiment quoi alors du coup ce qu'on va faire au lieu d'être déjà en double forté là ok on vient d'un forté mais on va juste faire un forté un peu plus fort pour finir à plus loin sur un double forté donc là du coup euh, tac Euh, ouais, alors ce qu'on va faire, ok, ok. L'orchestre est à balle. À fond, à fond les ballons. Et donc là, on continue à pousser jusqu'à jusqu double forte. Celle-là, on en parle après. Là, oh mais zut, chaque fois je me fais avoir, j'ai beau faire attention, alors là je vais faire un double forté ici, et là je vais garder ce que j'avais fait ici, qui était tout un travail sur la cinématique de cette montée là. Je ne sais pas quelle est cette harmonie étrange. On va dire que côté de tout le monde ça fonctionne. Ok. <rire> des fois on se fait des petites frayeurs. Ok d'accord. Donc du coup là on est à double forte. Et la dernière note est en forte 70. Donc on baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Euh, alors du coup, Donc, ça c'est les notes de fin de phrase. Hop là, t'es où là Reste avec nous. Euh Donc là... On a deux reprises. Reprise une. Ah ouais. Euh, enfin, je dis on a deux reprises, c'est-à-dire en fait il y en a trois. Il y a deux cadences évitées plus la fin, la vraie fin. Celle-là, elle doit... On lève, non Bon. Euh... Ouais, d'accord. Ok. Euh... Ou alors, deuxième solution, la toute première, qui est la première cadence évitée, on va la faire aller bien, bien, bien, comme là, on est parti pour le faire. Et ensuite on va repartir plus doucement pour revenir ça me paraît pas mal donc du coup là on est à 100 euh, 100 voire 115 parce que là il ya à nouveau un petit crescendo euh... Je sais pas pourquoi il fait des sautes d'écran comme ça des fois, c'est un truc impressionnant. Ok, donc du coup si on a fait ça, surprend depuis la, la montée du piano. Après, je puisse relancer avec la la base du piano tu as vu la main gauche ta, ta, ta, ta. donc si je veux faire ça il faut bien entendu que je puisse lui donner une ouverture tu vois ici il faut que j'ai cette ouverture là donc on va descendre un peu plaît décidément donc ici un petit crescendo on a dit Ah voilà donc euh, sur les deux dernières mesures qui résolvent avec des gros guillemets parce que justement c'est pas une résolution sur la cadence évité, on va faire un petit décrescendo Et après ça, on va partir de plus bas pour vraiment monter vite et fort. Donc là, on a 250 à 257, puis 258 à 264. Et là, on doit être... Bam Là, c'est le max. Donc là... Ouais... J'ai même envie de le mettre vachement plus en valeur que ça, tu sais quoi. Je vais reprendre un bon vieux trick. Qui est celui de faire une pause, une vraie pause. Genre, hein mais que se passe-t-il Je mets le valeur au hasard. Hein. Euh, sauf que lui, du coup, il se retrouve décalé parce que ben, 27, c'est beaucoup trop. Hein. Tant voir. Je ne sais plus combien elle comptait. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Tac. Bon, ce poteau que je voulais. Voilà. Comme ça, on part vraiment. Euh... Oh, ouais, je vais faire vraiment, vraiment, vraiment drastique. On va voir ce que ça donne. Hein. Puis mettre le crescendo tout de suite derrière, ça on m'a évité de faire deuxième. un deuxième passage sur toutes les voies, mais bon quand on est bête, hein, on se refait pas, en plus notre ordi a décidé que c'était mieux de le mettre à gauche plutôt qu'à droite, ce qui est pas très malin, mais bon, euh, donc ici on arrive au moins genre à 105, à 105 et là on a fait quoi 100 ok donc moi je repars de 105 ici toujours pareil la même idée de mettre ça en valeur et on arrive ici à 112 et là ça doit hurler dans tous les tuyaux et là on arrive ici Au max de max fortississimo qui lui est calibré au max de Mehdi qui est 127 avec effectivement la fin de phrase qui elle sera à 120 histoire de dire que c'est la fin mais on garde quand même beaucoup beaucoup d'énergie parce que ben c'est le point culminant du morceau alors ça nous donne quoi, tout ça Tiens, à partir de la montée du piano. plus longue ici voilà euh, alors question alors là on a une figure de style sur la première cadence qui est de poser et repartir d'ailleurs presque pas assez fort pour le coup euh. Mais la question est, est-ce que je fais la même chose sur la deuxième cadence évité, quitte à être lourdingue Sachant que le piano, lui, a une reprise, là. Est ce que je peux faire C'est juste laisser les gens respirer. Euh petit peu en disant ici on va faire quelque chose d'un peu plus long ça faut que ce soit vachement plus dramatique Ok, Et il reste la coda qui est en mezzo piano. Je l'ai marqué mezzo piano d'un bout à l'autre. Je vais peut-être garder ce petit décrescendo à la fin. Donc je vais commencer par un mezzo forte, vraiment un vrai gros gros contraste. Et puis petit décrescendo pour finir, bah donc en mezzo piano. On reprend juste la dernière cadence. Bon, c'est ce que je propose. Euh... Si tu vois des choses qu'on pourrait améliorer, si tu as des idées, si tu penses, je sais pas, que les dynamiques sont euh, soit trop faibles, soit trop fortes, si tu penses qu'il y a des moments où je pourrais aller plus dans les extrêmes, ou au contraire, est-ce que je fais un peu mon foufou Je n'ai pas l'impression, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire euh... Pareil, sur la façon dont les phrases sont conduites, je sais pas, n'hésite hein. pas, je prends toutes les remarques, j'en ai eu, euh, j'en ai aussi euh, par Facebook et c'est très agréable. Euh, n'hésite pas, à... voilà, n'hésite pas, <rire> je me répète, la vidéo est déjà très longue donc je ne vais pas me répéter beaucoup plus. Euh... Ciao, ciao a la prochaine.